peu particulière. Il aura des trucages, des effets spéciaux et du suspense. On vous met les bandes noires. C'est parti, parti